Dieu créa le monde en six jours et se reposa le septième jour. Et si nous regardons attentivement ce récit de la création que nous trouvons dans les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons en Genèse 2.2 2, ceci, « Dieu et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit » et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. » nombre 7, c'est le nombre de la perfection divine, tandis que le nombre 8 euh, indique en fait le premier jour d'une nouvelle période, c'est plutôt le jour, le chiffre de la résurrection. Du point de vue prophétique, nous vivons depuis le début de la Nouvelle Alliance, et plus spécifiquement, de façon visible, depuis la première Pentecôte, les jours que l'on appelle aussi la fin des temps. L'apôtre Pierre en parle dans sa première épître, chapitre 1 au verset 20, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez que nous l'avons regardé ensemble, lu ensemble, Pierre a devant les yeux en quelque sorte la parole prophétique de Joël 3. Et il dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Joël chapitre 3, de 1 à 5. « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répondrai de mon esprit sur toute chair. » Vous retrouvez ce discours de l'apôtre Pierre en acte 2, versets 16 et 17. Puis il ajoute encore dans, un, dans le chapitre suivant, au chapitre 3 et au verset 24 il dit Mais tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. C'est vrai qu'on peut être étonné que hein, lorsque nous voyons comment les hommes de Dieu du Nouveau Testament ont pu comprendre et décrire par révélation euh, et avec aussi une grande exactitude, les desseins de Dieu. Regardez Hébreu chapitre 8 et verset 8 « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Judas une nouvelle alliance. Verset 10 « Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Si on regarde aussi avec euh, dans l'Ancien Testament, cette, les périodes appelées jours au sens prophétique du terme, puisqu'il ne faut pas considérer jour comme un jour de 24 heures, mais comme un espace de temps, que ce soit un temps physique de 24 heures, ou que ce soit un temps spirituel, où un jour est comme mille ans aux yeux de Dieu. Donc avec une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 là, c'est-à-dire le jour du temps euh, de, de l'Ancien Testament, en quelque sorte, a débouché dans le commencement des jours où Dieu a parlé dans le Fils et a par lui la réponse à tous nos problèmes. Et ce temps, si on le regarde euh, dans le temps terrestre, vient dure pour l'Église depuis déjà 2000 ans. Osée 6, au chapitre 6, versets 1 et 2, nous dit ceci, « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bondera nos plaies Dans deux jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. » Souvenez-vous que... La, le temple de Jérusalem a été détruit euh, à peu près 40 ans après la mort du Seigneur donc après la première Pentecôte il a été détruit euh, par, euh, par les armées romaines sous la conduite de, de Titus et Israël a été dispersé parmi tous les peuples comme en fait Moïse le prophète l'avait déjà annoncé à l'avance il avait en même temps euh, annoncer le retour d'Israël dans le pays de la promesse, en Deutéronome 4, versets 27 et 28, et on voit bien que, effectivement, Dieu a accompli sa promesse dans notre génération. Quand l'État d'Israël a été fondé en 48, on peut dire que c'était l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Jérémie d'ailleurs avait dit la même chose, le Seigneur nous aussi a dit « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau, et ils viendront et exulteront avec chant de triomphe dans les hauteurs de Sion, et je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. » Jérémie 31, verset 10 à 13. Ézéchiel a parlé de la même chose au chapitre 36-38, plus particulièrement. Et au chapitre 37, au verset 21, il a dit Il a écrit, il a prophétisé Ainsi dit l'Éternel le Seigneur Voici, je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre. Et au chapitre 38, il est ajouté, de manière encore plus précise, à la fin des années, ce sera la fin des jours. Le verset 8 et 16 du chapitre 38. On pourrait continuer euh, en reprenant un petit peu toutes les prophéties de, des Saintes Écritures pour attester ce que nous venons de dire. Osée va ajouter. Nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Il viendra à nous, à nous, comme la pluie, comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. » Osée 6, 3. Jacques avait, l'apôtre Jacques, avait la même pensée lorsque... Lors du premier rassemblement de l'église à Jérusalem, il va dire, Simon a raconté, donc Simon-Pierre, a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour attirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé et je réédifierai ses ruines et je le relèverai. Acte 15, verset 14 à 16. De même, le prophète Amos l'exprime de cette manière. « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. » Amos 9, 11. Sophonie dit la même chose et écrit « En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions. » Sophonie 3, 11 Et enfin je citerai Zacharie « Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils regarderont vers moi qu'ils auront percé » Ainsi dit le Seigneur, voici je vous envoie, Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel. Malachie 4, 5. Alors, nous avons une question. Est-ce que cette promesse se serait déjà accomplie sans que nous l'ayons remarquée C'est en tout cas ce qui s'est passé au début du temps de l'Église. Jean-Baptiste a accompli en fait la première partie du verset 6 de Malachie 4, où il est dit « et il fera retourner le cœur des fils vers les pères ». Prophétie qui est reprise en Luc 1,17. Jean-Baptiste a été appelé aussi Élie. Jean-Baptiste était le messager qui, conformément à Malachie 3.1, a préparé le chemin du Seigneur. Regardez Matthieu 11, verset 10 et Marc 1, de 1 à 3. Alors on a posé cette question à Jean-Baptiste, mais qui es-tu donc Es-tu Élie, es, es le prophète Et là, bien Jean, le baptiseur, a répondu, non, non, je ne le suis pas. Jean 1, verset 20 verset 21. Souvenez-vous ce qui s'était passé avec Élie. Élie va appeler le peuple d'Israël sur la montagne du Carmel. Il a relevé en fait l'autel de l'Éternel en prenant les douze pierres. Donc prophétiquement c'est tout Israël, puisque ça correspond aux douze tribus d'Israël. Afin que le Dieu du ciel puisse répondre et provoquer la Décision du peuple. Que le peuple puisse voir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et je vous renvoie à l'histoire d'Élie sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie a préparé le chemin du Seigneur. Et Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu 17, verset 11, a confirmé ce ministère qui, à ce moment-là, est encore à venir. Et Jésus répondant leur dit « En effet, il y vient premièrement et il rétablira toute chose. » Jean-Baptiste est donc venu et il a été appelé par le Seigneur le plus grand des prophètes. Il a exercé un ministère en conformité, pardon, en conformité absolue avec l'esprit et la puissance du ministère d'Élie. Regardez Luc 1, 17. Si bien qu'on peut dire qu'Élie est déjà venu. Matthieu 17, 12, ce que dit le Seigneur. Alors j'aimerais voir avec vous euh, comment le Seigneur a introduit son propre ministère dans sa propre ville. Lisez avec moi dans le chapitre 4 du livre de Luc, à partie du verset 13, « Ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour, et lui-même enseignait dans leur synagogue étant glorifié par tous, il vint à Nazareth, où il avait été élevé ou nourri, et il entra dans la synagogue au jour du Shabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire, et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'on agréable du Seigneur. C'est une citation d'Ésaïe euh, 61, versets 1 et 2. Et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit, et les yeux de tous, de tous ceux qui étaient dans la synagogue, étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendons. ou le texte euh, exact, en quelque sorte, c'est vous dans vos oreilles. Quand il est parlé de agréable, l'année agréable au Seigneur, en fait cela correspond à ce que l'on appelle... Euh, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures, euh, l'année la, du Jubilé. Alors, qu'est-ce que c'était que l'année du Jubilé C'est encore une fête de l'Éternel que nous étudierons, lorsque nous étudierons euh, les Shabbats, la relâche et justement le Jubilé. Donc, je vais en dire quelques mots pour que vous puissiez, euh, disons, le comprendre. On trouve tout ce qui concerne le jubilé dans le livre du Lévitique au chapitre 25. En quelque sorte, Dieu demandait à son peuple, après la gerbe des prémices, après ce jour de la gerbe des prémices, de compter sept semaines pour fêter. Une autre fête qu'on appelle Shavuot ou Pentecôte qui tombait 50 jours après la, le tournoiement des gerbes et lors de la mort du Seigneur vous vous souvenez bien que la résurrection a lieu le premier jour de la semaine comme il est dit dans les évangiles puisque c'était des fêtes mobiles elles n'étaient pas tous les, toutes les euh, toutes les années, c'était à la même date. Le Seigneur Jésus a dit qu'il euh, serait dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits et qu'après il ressusciterait, et euh, comme la date de la Pâque et des pains sans levain ne pouvait pas tomber lors d'un Shabbat, c'est-à-dire ce que nous, nous appelons le samedi qui est le septième jour de la semaine. Nous savons que les fêtes donc sont mobiles et varient et donc euh, la gerbe des, des prémices était toujours euh, offerte le lendemain du, du Shabbat de la semaine de la Pâque. Et lors de la mort et de la résurrection du Seigneur, cette gerbe des prémices tombait exactement au premier jour de la semaine comme cela a été stipulé, mais en même temps, à la résurrection du Seigneur, parce qu'il est, lui, les prémices, il est le premier né d'entre les mains. Bon, je ferme ma parenthèse, donc, le Jubilé aussi était compté, non pas en sept semaines, mais en sept fois sept ans, c'est-à-dire 49 ans plus une année, c'était l'année du Jubilé, 50 ans. Donc il y avait quelque chose de très particulier lors du jubilé, c'est-à-dire que tous ceux qui se trouvaient en Israël dans les dettes ou qui avaient dû euh, se vendre comme esclaves, tous ceux qui avaient en fait perdu tous leurs biens, eh bien, les récupéraient lors du jubilé. Ils rentraient en possession de leurs biens primitifs. Comment est-ce que cela se passait eh Bien, le, le jour le grand jour de l'expiation, ce qu'on appelle le Yom Kippour, l'année du Jubilé, les trompettes sonnaient, c'est-à-dire les chauffards sonnaient dans Israël depuis Jérusalem et se perpétuaient tout au long, tout, le long des collines. Il y avait, une, il y avait une, une reprise, donc on écoutait le son de la trompette qui sonnait. Et ce jour-là, tous ceux qui étaient endettés, étaient libres ils retournaient dans leur possession et tous ceux qui avaient acheté leur possession bien sûr devaient leur rendre et rendre la liberté et il y a une dimension très, très évidemment très prophétique dans cela que nous étudierons quand nous regardons la fête des jubilés je vous dis simplement deux choses il y a la loi de la rédemption et nous sommes nous en tant que chrétiens de ce temps sous cette loi-là, nous avons un Rédempteur, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour chacun de nous, et nous avons besoin de, de croire, non seulement en lui, mais de le croire, lui, dans ce qu'il nous dit. Donc c'est la loi de la rédemption où la foi va être le moyen de justification comme Abraham a été justifié par sa foi, Abraham est le père des croyants, nous, dont nous sommes descendants en quelque sorte d'Abraham, euh, spirituellement parlons. Et puis il y a la loi du Jubilé, et on a un exemple très très clair dans la Bible, euh, dans l'Évangile, c'est la parabole du fils prodigue. Trop souvent on a considérer que cette parabole était une parabole d'évangélisation. En fait, si on regarde bien, le fils avait tout perdu. Il avait eu son héritage, il avait tout perdu. Et pourtant, il retrouve tout, parce que simplement, c'est le temps. Le temps du retour à la maison était arrivé et il reçoit tout. C'est ce qui détermine d'ailleurs chez le fils aîné une colère, un ressentiment. Nous avons oublié que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui fait grâce, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est saint, mais c'est un Dieu qui est bon. Donc Jésus-Christ est venu euh, cette année-là, l'année d'un jubilé, et il l'annonce, c'est pour ça qu'il dit, voilà, le, le jubilé est arrivé et je suis là. C'est pour ça qu'il peut ajouter aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie, vous l'entendant. Vous l'entendant. C'est l'an agréable du Seigneur. Lors du, donc, du jour de l'expiation, dans l'année du jubilé, les, les, les trompettes pardon, sonnaient et c'était vraiment les trompettes de la liberté. Et c'est en quelque sorte. C'était un jour de réconciliation où chacun devait être libre. En fait, euh, la grâce de Dieu, c'est cette année divine du retentissement des chauffards. C'est ce que le Seigneur Jésus appelle l'an agréable. Et d'ailleurs, quand vous regardez le, la prophétie qu'il a lue, euh, des il ne l'a pas lu jusqu'au bout. Et je vous laisse aller regarder la partie manquante que le Seigneur Jésus n'a pas lu, parce que ce n'était pas encore le temps. Le temps pour le Seigneur, pour Dieu, c'est aujourd'hui, c'est le jour de la grâce dont il nous a fait don, Hébreu, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix non dire si c'est pas vos cœurs. Shalom.